OK. OK, okay c'est beau. Sébastien, euh, explique-moi un peu ton histoire, puis dis-moi ce que tu fais à, à Ottawa, puis euh, euh, les bois brûlés, puis tout ça. Bien, bonjour d'abord. Bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup de l'invitation pour aujourd'hui euh, de nous faire discuter en pleine pandémie du COVID-19 de la question des métisses, puis nous donner une opportunité de présenter notre livre. Sur les bois brûlés de l'Outaouais. Le titre s'intitule plutôt Les bois brûlés de l'Outaouais une étude ethnoculturelle des métisses de la Gatineau. C'est aux presse euh, universitaire de l'Université Laval. Donc, euh, le livre a été publié récemment en français et va être relâché également en anglais pour les personnes qui ne parlent pas français, là, aux éditions UBC. Donc, euh, on est très content de ce travail-là. Moi, je suis à l'Université Carleton, en fait. Je suis professeur de droit et d'études légales à l'Université Carleton. Je suis euh, moi-même métis canadien-français, très fier de, mes, de, mes, de mon héritage, mes, mais à ma famille, puis euh, de notre histoire commune. Donc, il y a un petit peu de, de ça comme au sens de la motivation derrière notre travail. Je suis aujourd'hui avec... Euh, Professeur Michel Bouchard qui va s'introduire lui-même dans, dans quelques secondes, je crois. Mais on est ensemble, non seulement aujourd'hui en ligne pour parler aux auditeurs, mais également on est ensemble dans ce travail-là depuis le début. En fait, avant le livre « Les bois Bouglés de l'Outaouais », on avait écrit un, un livre ensemble avec euh, Fox Curran, un historien. Euh, écoutez, on avait écrit un livre qui s'appelle « Songs upon the river ». Et euh, C'est un livre qui traitait de la question métisse et francophone, donc franco-métisse, si on peut dire, et franco-canadienne, en fait, sur l'ensemble du continent nord-américain. Donc, nous, on avait commencé à faire des recherches très sérieuses sur ce sujet-là au niveau de l'aspect continental de la culture métisse, spécialement la culture métisse euh, Française, si je peux dire, malgré qu'il y a d'autres souches. On comprend bien qu'il y a d'autres souches à la culture métisse, donc principalement métisse écossais également. Puis il y a différentes, il y a différentes façons de, de, de, de réfléchir à la question métisse, mais également historiquement, il y a eu différentes populations. Donc nous, on a étudié vraiment là, la, la traite des fourrures, puis comment que la culture métisse s'est passée au niveau continental à travers Songs Upon the River. Et puis, on s'est déplacé dans une étude, après ça, plus sérieuse sur le plan ethnographique. Plus sérieuse. j'entends dire, ce n'est pas parce que Songs upon the River que tu pas sérieux, mais plus précis, je devrais dire. Donc, oui, oui, oui. Plus précis au sens où, euh, régionalement, <rire> oui. régionalement, on est allé euh, étudier euh, et, et virer chaque roche, si vous me permettez l'expression, dans le coin de l'Outaouais pour savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau des métisses de cette région-là. C'est quoi leur histoire Écoute, c'est quoi euh, les gens, les familles qui ont vécu là? Est-ce qu'il y a des sources, des, des, des preuves historiques et documentaires, ainsi que des traditions orales qui nous permettraient de mieux comprendre les métisses qui se trouvent dans ce coin-là? Et il faut le rappeler aux auditeurs d'entrée de jeu, des métisses qui sont toujours actifs aujourd'hui au, au niveau de leurs revendication politique, sociale et culturelle et qui sont ignorés, par le gouvernement du Québec, par le gouvernement canadien, puis malheureusement également par certains intellectuels dans le milieu, qui affirment en fait qu'il n'y a pas d'autres métisses que les métisses de la Rivière Rouge ou les métisses de certaines régions de l'Ouest. Alors nos travaux viennent problématiser ça avec des sources documentaire inédite. Ça veut dire que moi, puis Michel Bouchard, puis Guillaume Marcotte également, qui est l'un des auteurs du livre, un historien de la traite des fourrures, très chevronné dans la connaissance de la compagnie de la baie du son, puis de la traite des puis Donc, on a travaillé ensemble pour être capable d'offrir au public un premier jet très sérieux sur ces recherches-là. On est allé dans les archives, comme je te disais tantôt, puis on a découvert des choses inédites, donc des choses qui n'avaient été pas publiées, des, des preuves qui n'avaient jamais été démontrées. On pourra en discuter au long de l'entrevue. On en a une panoplie que je pourrais t'introduire pour la curiosité du, lec du, euh, du lecteur éventuel et de nos auditeurs. Mais je te dirais qu'on est très fiers de notre travail à cet égard-là. Puis, euh, euh, au niveau des familles, bien, ces familles-là revendiquent leur droit d'exister. Puis, ce qui est quand même fascinant, juste pour avant de passer la torche à Michel pour se présenter, ce qu'on va peut-être discuter, c'est que ces familles-là, en fait, sont connectées également avec les métis, évidemment, de l'Ontario. Parce oui. qu'on parle d'une zone transfrontalière, là, la rivière des Outaouais, puis on parle à l'intérieur des terres de l'Outaouais, côté francophone, mais il ne faut pas se leurrer, là, les métis se promenaient un peu partout, selon les réseaux de traite, puis selon euh, leur... Euh, leur trait culturel d'être des freemen, si vous me permettez, oui. les gens libres oui. euh, dans la traite des fourrures, qui est une caractéristique spécifique des métisses. Bien, euh, si vous me permettez l'expression euh, « euh, torieux », on a retrouvé les mêmes métis dans l'Outaouais avec les mêmes critères culturels, les mêmes familles, les mêmes connexions. Et puis, on a même des connexions qui nous rapportent jusqu'à la rivière Rouge, sault Sainte marie Abitibi-Inland, Uh, Témiscamingue, uh, Maniwaki. À un moment donné, il va même falloir comprendre, mais ça nous semble-t-il, que la culture métisse, c'est un phénomène beaucoup plus large et beaucoup plus euh, répandu sur le continent nord-américain oui. que certaines personnes de nos jours aimeraient nous faire croire ça, y compris euh, les gouvernements actuellement. Oui, je passe la, la torche avant que je m'emballe sur le sujet. <rire> Michel, pour qu'il puisse s'introduire. OK, Michel, t'as ton Oui. Tour. Alors, je suis professeur ici à l'université du nord com britannique, après une chose. Mais moi-même, je suis originaire du nord de l'Alberta, je suis franco albertin et ce qui m'a poussé à faire cette recherche il y a très longtemps, premièrement avec Rob Fox Kern et ensuite avec Sébastien, c'était un peu voir ces histoires, cette histoire qui était oubliée, qui était mise de côté, qui n'était pas vue comme importante au grand discours national. Donc, en commençant ce travail-ci, ce qui m'intéressait, c'était ces Canadiens, ces Franco-Canadiens qui ont traversé le continent. Mais ce qui est important à démontrer, c'est que on n'a pas parti on veut démontrer qu'il y avait cette communauté métisse continentale. Ce sont les données, ce sont les faits eux-mêmes qui nous ont poussé vers cette conclusion. Parce qu'en lisant les, les, textes les textes primaires publiés des années 1700, 1800, 1820, il y avait une référence à un métis ici, un métisse là, un half-breed, un bois brûlé. On voyait partout ces références à ces, à ces individus, Et même par, comme par exemple Alexis de, de Tocqueville, à un moment donné, quand qu'on raconte, il y a ce monsieur qui, qui rencontre à côté de la rivière Saguenard, il vient vers lui, il dit Oh, il y a toute cuivre, la peau cuivrée, s'avance vers moi habillé. Comme un Indien, et tout d'un coup, il commence à me parler avec un français, avec un accent normand. Si mon cheval m'aurait parlé en français, je n'aurais pas moins étonné. Mais ça, c'est. Il lui demande T'es qui, toi Pourquoi tu du français Puis le gars me dit oh, Je suis un bois brûlé. Je suis. Mon, mon père était Canadien, ma mère est autochtone, et c'est pour ça que je suis, je suis ici. Et plus tard, le Tocqueville commence à continuer à parler Ah, oh, c'est Canadien, mais c'est métisse, cette marche, cette frontière métisse qui, qui, qui entourent ces, ces colonies américaines et, et britanniques. c'était les, les données, enfin, qui nous ont poussé vers ce, ce, cette théorie que Sébastien a très bien élaboré avec l'idée du rhizomatique, il y a des petits points qui sont entre-reliés par ce mouvement continuel, par les rivières, par le traité des fourrures, par les compagnies, qui, qui, qui voient l'émergence d'une identité continentale par ces gens qui sont reliés. Puis ce qui vu, ce premier travail, si on aurait voulu faire le travail dans les archives, il s'aurait pris un centenaire. Il aurait dû, on aurait dû visiter des, des dizaines puis des dizaines. Donc, on s'est contenté plus à faire l'aperçu la, la large. Tandis que Bois brûlé, le, ce, ce prochain travail avec Guillaume Marcotte, qui avait passé une dizaine d'années à fouiller les archives de la, la, la, la baie du de ça nous a permis de faire pratiquement un test de notre recherche pour voir est-ce que ça peut s'appliquer de façon plus plus local, en allant de très précises, d'un endroit, d'un pouvoir, est-ce que notre hypothèse, notre idée de ce réseau continental qui voit l'émergence d'une de identité métisse, elle est, elle, plus ou moins, elle a une grandeur continentale, est-ce que ça se voit dans l'Outaouais? Est-ce que ça se voit dans les communautés, dans, la, dans cette région, la rivière des, Lèvres, des Lièvres, etc.? Et, ce qu'on a vu, c'est oui, il y a ces individus qui sont reliés à la rivière rouge, sont reliés au Pacifique, qui sont reliés au Grand Nord, sont, on voit ces individus, ces familles qui se, qui se sont, sont rattachées, que ce soit sur Saint-Marie et ailleurs, donc on voit que oui, et ils ont même les critères, que ce soit le catholicisme, l'usage du français comme lingua franca, mais aussi être très multilingue. ils sont des, des interprètes, ils sont des guides, parce qu'ils parlent aussi, la Nishinabe parlent aussi, le prix ils c'est cette variété de, de langues. Ils font une culture distinctive. Ils prennent des éléments d'ici des éléments de là. Et même à Maniwaki, ce qui est intriguant, on voit cette même division dans la communauté métisse parce que tu as les métisses d'origine écossaise, les métisses d'origine canadienne, et on voit ça aussi la Rivière-Rouge. Donc On voit les, les, ces mêmes traits, que ce soit la Rivière-Rouge, que ce soit ailleurs en Amérique du Nord, on le retrouve à Maniwaki même, tous, tous ces mêmes critères que donc, donc Sébastien mentionnait. C'était une très, très belle possibilité, mais encore une fois, c'est pas nous autres qui avons imposé notre vision, ce sont les données, les faits historiques écrits au-dessus. Au au au donc, on couvre plus de 150 ans d'histoire, d'archives, de, de documents, et ce sont les faits eux-mêmes qui nous, nous mènent vers cette conclusion que oui, il y avait une communauté, une, une collectivité l historique qui était là, qui, qui avait une identité métisse, que ce que l'on bois brûlé, métis ou autre chose, elle existait, et ça c'est les faits eux-mêmes qui, le, qui le démontrent. So, uh... Vous avez choisi l'Outaouais spécifiquement parce qu'il y, y avait plus de, de données de records euh, archébiques ou euh, vous avez pu y prendre n'importe quelle région comme la l'Abitibi ou euh, le Saguenay ou euh, euh, Lac-Saint-Jean, on va dire. Mais ça je vais, passer, je vais passer ça à Sébastien, il va falloir expliquer un peu le, les débuts et la façon qu'on qu a précédé. D'accord, merci Michel. Donc, euh, oui, euh, ben en fait l'Outaouais, non, ce n'était pas une zone au hasard, euh, puis, euh, mais en fait, j'ai envie de vous répondre qu'on avait des difficultés au départ également parce qu'il n'y avait pas grand travail qui avait été fait sur les métisses de l'Outaouais au départ. Et puis, le matériel, nous, on avait déjà commencé à le fouiller au niveau de nos études continentales. On prenait différentes régions, puis évidemment, on lisait également, non seulement dans les archives, les sources premières, mais on s'informait également d'autres rapports experts qui a été faite au niveau ethnologique sur différentes régions au Canada, que ce soit le territoire du Nord-Ouest, que ce soit sault Sainte marie que ce soit Manitoulin Island ou que ce soit différentes régions en Ontario et même à Red River et même au niveau euh, du, de l'Acadie ou du Québec. Donc, on a pris en considération une panoplie de matériel, mais il y avait quand même un creux, un certain vide par rapport à la question de l'Outaouais. Bon. On est parti de cette variante-là, puis après ça, bien évidemment, il est arrivé des incidences sociales et politiques, si je peux dire, où il y a, des, il y a une communauté métisse à Maniwaki qui est encore très vibrante aujourd'hui. Euh, donc, euh, il y a un, un individu de cette communauté-là qui est un trappeur et qui a une petite cabane dans le bois sur la terre de ses ancêtres métisses qui euh, s'est fait euh, intimider, si on peut dire, ou interpellé par… Euh, les, les, les autorités gouvernementales par rapport à être sur les terres de la couronne comme plusieurs métis. Cet individu-là en a fait appel à sa communauté pour se défendre et la communauté, en fait, avait très peu de, malgré leur histoire, avait très peu de données archivistiques. Parce que vous le savez, c'est compliqué d'aller dans les archives et oui, oui. commencer à creuser dans les bottes de foin pour trouver dans les, dans les déclarations d'un curé ou d'un explorateur les choses que les gens véhiculent encore dans la tradition orale. C'est spécialement choquant lorsque des agents du gouvernement ou des avocats ou des académiciens qui vont vous dire "Ben non, vous mentez, ça vous n'existez plus, vous n'existez pas, vous avez été assimilé, Vous n'avez pas d'histoire, en fait. Donc, ces métis-là euh, nous ont approchés, puis on, nous ont suggéré qu'il y avait une citation du père Duranquès, ma mémoire est bonne, de 1843, qui spécifiait qu'il y avait eu des sauvages, des Canadiens, puis des métis. Le mot était utilisé au lac Sainte-Marie, qui est comme un petit repère de métis bois brûlé dont on traite dans notre livre qu'on on pourra en discuter un peu plus tard. Oui. Donc, on savait très bien, nous, qu'une seule citation comme ça, ça serait problématique pour défendre la culture, la tradition, puis aider ces gens-là à étoffer leur histoire pour le litige juridique dans lequel ils étaient, mais également pour l'histoire plus générale. Parce que nous, on ne se prononce pas dans ce livre-là comme un juge devant la cour. Là. Oui, oui, oui, nous, oui, oui. comme Michel l'a souligné, on est allé chercher les données primaires, c'est-à-dire les sources d'archives, mais on a aussi fait un travail au niveau des traditions orales. Fait on est monté à Val-des-Bois, on est allé rencontrer les aînés, on est allé trouver des histoires orales, par exemple, sur Louis Riel, qui aurait visité la région, qui se serait même caché dans ce bois-là. Écoutez, on a trouvé une panoplie d'affaires, puis là, on a travaillé fort, je ne vous mentirai pas, on a travaillé là, une couple d'années à tâcher d'extraire dans les archives, dans les textes de curé en deux, trois, Jésus-Marie, soudainement, une phrase qui parle des métis, oui. qui parle de la communauté, ou que ce soit des explorateurs, ou que ce soit, par exemple, des artistes comme Emine, qui parlent euh, de la spécificité des métis, comme Michel le souligné tout à l'heure, au niveau culturel. Nous, on a commencé à trouver plein de matériel comme ça, mais ça, c'est juste un, un, une étape de notre travail. L'autre étape, comme Michel le souligné, c'est au niveau de la, du caractère scientifique de notre travail. Puis pour ça, on savait qu'il y avait un débat, puis un débat toujours corsé sur l'existence des métisses au Canada, depuis toujours. Les métisses oui. sont toujours dérangés, pas assez blancs d'un bord, pas assez, excusez-moi l'expression, indien de l'autre. Oui. Ça fait toujours des problèmes. Fait qu'on voulait être sûr de notre affaire. Fait que ce qu'on a fait, c'est que euh, Michel euh, Bouchard est anthropologue. Moi, je suis euh, professeur de droit d'études légales. On a un historien de la traite des fourrures avec nous. Donc on a développé une méthodologie comparative. Ça, c'est-à-dire qu'on est allé chercher les autres rapports qui ont été faits en Ontario par le Métis Nation of Ontario, par exemple, puis par d'autres rapports des territoires du Nord-Ouest et à Red River qui parlent des Métis. On a regardé quel genre de preuves documentaires ces gens-là ont adoptées, quel genre de récits, quel genre de traits culturels. Puis on a fait une analyse de tout ça. Puis, on a pris exactement la même grille de lecture qui est dans notre livre à la page 45 dans l'édition française. Oui. OK. dans le fond, on a fait une grille scientifique d'approche pour dire que, bon, qu'est-ce... Oui, trouver toutes ces choses-là par parsemées à gauche par à droite, mais est-ce qu'on est capable d'en faire une synthèse scientifique pour faire parler les faits, comme Michel le disait. Oui, oui. c'est ça, on a trouvé, nous autres, Et les huit critères qu'on partage avec les autres études donc, les origines métisses autochtones qui sont nécessaires, mais pas suffisantes, parce qu'il faut du culturel. Oui. Hein? On le sait, ce n'est pas juste d'avoir euh, du sang mêlé hein? ou d'avoir euh, des origines. Il faut un aspect culturel, il faut une auto-identification, il faut qu'il y ait des choses qui se passent à cet égard-là. Donc, la lecture du phénomène métis c'est une lecture complexe au niveau historique. On a parlé de l'expérience commune sur le plan individuel, la reconnaissance culturelle, les structures de parenté, l'élément politique ou idéologique, des éléments de culture géographique, comme par exemple la proximité géographique, ou qu'est-ce que ça veut dire, les réseaux de transport, euh, la clandestinité du phénomène métis qui est très forte dans l'Outaouais, parce que dans l'Outaouais, on pourrait y revenir, mais les métis font de la traite de oui, oui, la oui, contrebande, La contrebande de boissons, de la contrebande de fourrures. ils font la liaison entre les Premières Nations, puis Bytown qui est Ottawa. Ces gens-là n'ont pas intérêt à flaguer avec Cuthbert Grant et dire « Hey gang, on est on oui, oui, Venez oui, donc oui. nous écœurer dans le bois! » Tu sais, ces gens-là cherchent à survivre, dans le fond. Puis on a trouvé plusieurs évidences des agents indiens, hein, comme l'agent indien Martin, oui. qui capote en 1896, parce qu'il dit là Je suis tanné des maudits métisses qui viennent sur le bord de la réserve, puis qui font des entourlopes puis de la contrebande. On n'est pas capable de contrôler ces gens-là. Puis en plus, ça rendait service aux Premières Nations, parce que la compagnie de la baie du Sombre et les autres acteurs gouvernementaux voulaient. Réduire l'accès à l'argent cash, par exemple, oui. ou à d'autres denrées que les Premières Nations, eux autres, ils voulaient. Fait que c'était encore une fois les Métis, comme intermédiaires, les familles de Métis de l'Outaouais qui pouvaient jouer dans les deux mondes, si vous me permettez l'expression, pour faire ça. Donc, être des vrais entrepreneurs, ces gars-là. C'était des vrais entrepreneurs, du vrai libre-échange, en fait, avant, avant la lettre. Oui. Mais ce qu'on ce qu ce qu dira, c'est qu'on a adopté une, une grille de méthodologie, comme Michel le soulignait, scientifique, robuste. Parce que les gens, on le savait, la critique facile, c'est de dire, « Ah, oh, ben, ils ont choisi une sélection d'évidence qui fait leur affaire. » Puis, euh, en anglais, ce qu'on appelle du « cherry picking oui. ». On n'a pas fait de « cherry picking ». On a fait une analyse exhaustive sur une démarche comparative pour démontrer, dans le fond, est-ce qu'on parle, en comparant des poires avec des poires, des pommes avec des pommes, est-ce qu'on parle d'une culture métisse? Bon, là, non seulement on a trouvé une culture métisse, parce qu'on sait qu'en Ontario, par exemple, on pourrait faire un autre débat là-dessus, mais on sait que, selon moi, il y a une culture métisse propre et unique des métisses de l'Ontario, qui n'est pas nécessairement la même que les métisses de la Rivière-Rouge, ou du nord de l'Alberta, ou oui. du nord de la Saskatchewan. Oui. Même Ça, comme, dans comme des... à Penetang, on va dire Penetang ou là, euh, juste un, un Il y euh, euh, À la parce que c'est là le studio de, de, de radio qu'on fait l'émission, mais il y a beaucoup de métiers dans cette région-là. Ben oui. Et Michel a travaillé cette question-là. Il pourrait peut-être en dire un mot euh, tantôt, mais euh, nous autres, on a fait une analyse vraiment fouillée là-dessus sur la région de l'Outaouais. Oui. Parce qu'on savait que, bon, la critique, on voulait offrir aussi aux médecins de l'Outaouais un travail sérieux par rapport à ça. Bon. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a. Trouver des évidences, nous, qui s'échalonnent sur environ 180 ans, qui avaient une panoplie d'auteurs, parle des métisses, une panoplie de personnes, on parle d'agents du gouvernement, on parle d'artistes, on parle de l'explorateur Engel, par exemple, qui en 1830 oui. va voyager derrière dans l'Outaouais, puis rencontre des gens qui leur parlent des bois brûlés. Qui non seulement parlent français, ce qui est une caractéristique dans les terres indiennes, si vous me permettez l'expression, assez spéciale, c'est de parler français et en plus d'être multilingue au niveau autochtone, mais ces fils de Canadiens, et comme on le disait dans le temps, de sauvagesse-là, parce que c'est l'expression qu'on utilisait dans les livres, oui. parcourent le territoire, la recherche de peau, et on les appelle des bois brûlés et on les appelle des métiers en 1830 dans l'arrière-pays québécois. Et ça, il faut se rappeler du, du fait que, dans le cadre du débat dans lequel nous on se situe, le débat académique, nos travaux là, bien, il y a des gens dans des universités qui disaient que ça n'existait pas, qu'il n'y avait jamais eu une preuve que le mot mitsiff ou que le mot bois brûlé se retrouvait à l'est de l'Ontario. Mais c'est drôle, nous autres on le trouvait. En 1830, de, de, dans les textes de Engel, des descriptions collectives et distinctives d'une population mitif, bois brûlé qui parcourent le territoire, puis ça, c'est juste en 1830. Là, après ça, tu te dis, bon, mais c'est peut-être une anecdote, hein? En 1830, ben non, ça revient un petit peu plus tard avec l'arpenteur Joseph Bouchette, par exemple, ouais. qui en 1832, Joseph Bouchette, bien connu, décrit des squatteurs. Ben, c'est un terme qu'on connaît aussi dans l'Ouest, hein? puis en Ontario, les gens qui n'ont pas de terre, qui sont déprivés de droits, des squatteurs qui vivent dans les, dans les pays d'en haut, parce qu'à ce moment-là, l'Outaouais n'a pas ouvert encore la colonisation en 1930. C'est oui. ça qu'il faut réaliser aussi. Oui. Là. Fait que les gens qui vivent là, c'est des gens libres qui, finalement, l'arpenteur dit bien, ces gens-là, c'est des bois brûlés. Puis il les décrit collectivement comme des bois brûlés. Fait que là, bien, il n'y a pas juste un gueule il y a l'arpenteur-bouchette qui se ramasse dans ce coin-là. Puis, c'est en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans notre description, dans de notre livre, c'est qu'au niveau de la rivière des Outaouais, puis au niveau de la région transfrontalière qui est aujourd'hui entre le Québec et l'Ontario, mais dans ce temps-là, ça n'avait peut-être pas. Le territoire n'était pas défini de la même façon. C'est que du sud au Fort Coulonge, en face de la passe, déjà là, avec Sheriff en 1831, qui lui aussi, dans les mêmes années, 1831, on n'est pas en train de parler de 1640, là. Oui, oui, oui. 1831, oui. Bon, il décrit que la passe est un repère de bois brûlé. Bon, une autre mention là. Puis finalement, de Fort-Coulonge au sud jusqu'à la au nord, on a par exemple le père Bellefeuille en 1838 qui va dire que tous les postes de traite qui sont là sont habités par des métifs. Puis on va même le père Duranquet qui, en 1843, donc un peu plus tard, va nous dire exactement la même chose. Puis donc, si tu me permets, juste deux secondes, avant de passer la tâche à un nombre de questions. Je vais te faire une petite citation de la page 114 de notre livre en français pour les auditeurs, pour voir quel genre de preuves on a trouvé dans les archives. Ça ici, c'est à la page 114 de notre livre, on a une longue citation qui résume dans le fond ce que Michel tantôt disait par les acquis culturels. Tu sais, lorsqu'on parle de culture, on ne parle pas juste de s'en mêler, là. Oui. on parle d'une culture propre. La culture propre, on prend en parler dans les termes de Louis Riel, si vous voulez plus tard, ou dans les choses comme ça, tu sais. Oui, il y a un langage nationaliste, mais nous, on croit que dans nos études, ça va plus loin que ça. Mais bref, je retourne à ma citation. Qui, et je cite, le chef de tous les affaires de la compagnie de la baie du Tson au Canada est à Montréal, le bourgeois qui réside au village de Lachine. Un peu au-dessus de Montréal, surveille toute la ligne de Ottawa à la baie du Tson. Ok, Donc, ça, c'est une autre. Celui de Moose Factory est le chef district de, de district qui comprend plusieurs postes de bourgeois. Je descends la citation plus loin pour ne pas euh, vous faire une lecture infinie. Là. Mais aux deux principaux forts que nous avons visités, je continue, « Les bourgeois ne traitent guère immédiatement avec les sauvages. » Excusez-moi l'expression, c'est comme ça que ça a été décrit en 1843. « Ils emploient pour commis des métis qui savent bien le français, l'anglais et le sauvage. Ces commis ou hommes d'affaires dînent ordinairement à la table des bourgeois, mais leurs familles ont une maison séparée. » Celui du Témiscamingue et celui d'Abitibi sont protestants d'origine anglaise algonquine. Leurs femmes sont des sauvagesses catholiques, comme leurs enfants. Leur guide appartient aussi au personnel administratif des postes. C'est ordinairement un Canadien ou un Métis, celui qui conduit les bandes de voyageurs. » Je veux dire, je peux pas, on ne peut pas être plus clair que ça là, sur l'existence documentée en 1843 des Métis de cette région-là. Et ça, là, la, la, la, la citation que je viens de faire là pour les auditeurs, c'est juste un exemple parmi tant d'autres qu'on a recoupé et qu'on a regroupé pour tâcher de faire une histoire plus solide et plus claire et transparente au niveau de la population métisse de l'Utaouais. J'ai vu aussi dans le livre, c'est comme, comme une biographie te, technique mais c'est facile à lire, mais il faut prendre son temps et regarder toutes les, les, les références, comme Ingall, Sherb, Bouchette. C'est très, très, très, très intéressant. J'ai trouvé que euh, c'est spécifique puis c'est bien fait, ça, ça, le livre. J'ai trouvé ça que c'est à lire à part de ça. Je n'ai pas fini encore, J'étais encore à la dernière partie. Euh, c'est pour parler de Riel. J'ai trouvé ça très, très intéressant parce que Riel est dans ma famille. Moi, je suis un boucher. Puis, euh, on, on a l'ancêtre la, commun dans ma, dans ma ligne. Ça fait que Charles Boucher, c'est son ancêtre commun avec le mien. Puis, euh, ça descend de là parce que son père à elle, Marguerite, elle avait marié Jean-Baptiste Riel. Et elle, elle, elle, elle vient d'un de, de Chippewa. Puis, c'est là que ça a commencé ce bord-là de la famille. J'ai trouvé ça bien intéressant. Oui. Euh, Michel, euh, euh, tu as fait des, recher des, des recherches sur Penetang, pourrais-tu nous expliquer comment ça compare avec euh, le restant de, de, de, de l'Ontario et du Québec? Oui, bien les, cette histoire de, de Penetang puis aussi sur Saint-Marie, c'est tout relié de, de, dans un sens. Par exemple, ce qu'on voit, c'est des, des moments très qui change l'histoire. très premier, c'est la For example, the Par exemple, la communauté de a c'était largement of des other mais de l'autre côté, du côté américain des will Lacs, ils décident qu'ils veulent garder du côté britannique, Little sont déplacés à l'île Drummond et qu'à l'île Drummond devient, finalement, lorsqu'on fixe la frontière, l'île Drummond devient un territoire américain, ils sont ensuite déplacés vers, vers la, la, la, baie georgienne. Et ça, c'est donc après, après 1812, on voit l'établissement de cette communauté. Et, mais il y a certains points très semblables ailleurs. Par exemple, la question des terres. Donc, dans le cas de, de ces familles de, de la, de l'île de Drummond, qui du côté américain, ils ont eu absolument 20 ou 40 hawks. Et aussi, il devait couper un certain nombre d'arbres par année. Il devait aussi payer des frais pour ce, pour ces, ces 20 et parfois 40 arbres. Donc, c'était une plainte continuelle. On nous a donné pas beaucoup de terre. Si on coupe toutes les arbres sur notre, sur notre, sur notre terroir, ben, c'est qu'est-ce qu'on va brûler l'hiver? Il nous faut un peu de, de, garder un peu. Et donc, il y a toujours cette plainte. De, il y a une pétition après une autre à partir des années 1820 qui se dit, ben, ce n'est pas juste, on devrait avoir plus d'au moins 100 heures pour être juste. Et on, on trouve des pétitions où on dit, c'est en anglais, et oui We the half-breeds of Penetanguation, etc., etc. Donc on s'identifie. Comme, un peu comme comme Métis, on essaie de reclamer nos droits, on essaie d'avoir une certaine justice. Et j'ai l'impression que là, le problème qu'ils ont eu à a aussi influencé cette, cette prise à Sault-Saint-Marie, après, après plus, moins, la, une fois qu'on crée le traité avec le Huron-Robinson, ils donc, font un traité, de nous autres, on veut sans encre, sans frais, et que ce soit notre notre territoire. Donc on dit que ces expériences se, se transmettent d'une communauté à l'autre, mais l'autre chose aussi, qu'il y avait aussi la création d'une réserve, la réserve de Beau Soleil dans, dans la région de Et il y a aussi, parfois, les métis, vu qu'ils sont, se retrouvent un peu entre les deux, ils ont une culture distinctive, ils font partie de, de ils ont des, des, des liens de parenté entre la fois la communauté autochtone, indigène, la communauté, la communauté de Premières Nations, ainsi que la communauté euro-canadienne. Là, ce qu'on voit, c'est que parfois, il y a certaines de ces familles qui sont intégrées dans un temps que sous le statut indien, dans ces réserves. Et parfois, les communautés, les Premières Nations se plaignent de ces familles. Donc, par exemple, il y a une pétition que, que je, que, dont je discute dans le chapitre qui est publié dans notre livre à l'automne, il y a une pétition qui est envoyée en anglais de cette de, de, de communauté de beau-soleil autochtone qui se plaint, dit, ben, on a un bon, ces familles sont des half breeds de la race française ils essaient de prendre le, le pouvoir politique ils veulent remplacer notre chef traditionnel par un de des leurs pour puis on présume c'est pour prendre certains avantages financiers etc donc dans cette pétition demande est-ce que vous pouvez nous régler ce problème de ces familles métisses qui se retrouvent dans notre communauté on peut pas on peut pas le on peut on a des problèmes mais on, on retrouve les mêmes Type de pétition un peu plus tard dans les années euh, dans les années 1870 si la mémoire me fonctionne bien ou que c'est la communauté dans la réserve qui était à Maniwaki ou qu'on se plaint des la même chose, le même langage, c'est le langage de l'époque, des half-breeds, mais là on précise, c'était des, des scottish, scottish half-breed and french-breed. Donc on précise, c'est la même chose, ils disent oui, ils veulent prendre le pouvoir politique, ils essaient de prendre nos, nos droits, cette réserve a été créée pour nous les Anishinaabe, et non a toutes ces, ces autres personnes qu'on ne veut pas nécessairement reconnaître, est-ce que vous pouvez régler ce problème? Donc on voit c'est ce même genre de parfois de conflits, de po conflits politiques à l'intérieur, puis par-dessus de ça, bien sûr l'administration politique, le, le département indien qui, eux, essaie de gérer, puis c'est eux qui tranchent ou qui disent, non, non, ce qui décide, finalement, ce soit la, la, à la fois l'agent la indien qui est, dans la, qui est dans la communauté, mais aussi l'agent indien doit suivre les politiques du département, et on voit la correspondance qui se va d'un à l'autre à l'autre pour décider c'est qui qui a le droit d'être, qui a le droit de ne pas être, comment régler ses problèmes et parfois la jaindien a, a aussi d'origine métisse et aussi parfois ils essaient d'intégrer leur famille en exclure d'autres oui, oui, oui. et ça ça génère encore de la correspondance donc donc c ça fait partie de cette mais très souvent on ne connaît mal notre histoire donc par exemple Jusqu'au, comme Sébastien mentionnait, jusqu'en 1820, il n'y avait pas de colonisation dans cette région de l'Outaouais. Si on regarde à partir de 1820, ça arrive plus ou moins au lac des Deux-Montagnes. Oui, on avait créé, après la guerre de 112, on avait créé le, le, le canal Rideau qui allait a de Kingston, des grands lacs pour se rendre jusqu'à l'Outaouais, pour ensuite se rendre à Montréal, pour essayer, s'il y a des problèmes, de pouvoir avoir une façon de communiquer sans, si jamais d'autres conflits les Américains. Mais même là, il y avait la coupe de la forêt, l'institut forestier a commencé avec Wright en 1999. Mais ce territoire, de largement, c'était un territoire autochtone, c'était toujours ce qu'on appelait le, le Indian Territory, c'est-à-dire les, les personnes qu'on retrouvait, c'était largement les communautés Premières Nations et ceux qui faisaient, qui trafiquaient le, plus ou moins les fourrures, que ce soit les différentes compagnies, Nord-Ouest, plus tard la compagnie de Pays-Dutsons, quelques petites compagnies. Mais le fait que tu avais Bytown, que tu avais possibilité pour les gens à faire la traite indépendante, ça, ça priait, facilitait la vie aux freemen, c'est ces gens libres, pour le faire. Donc, ce qu'on voit, c'est que ces communautés sont différentes, mais très souvent, on voit les mêmes, les mêmes enjeux, les mêmes, le même type de, de conflit, le même type de, finalement, les réactions du, du, du gouvernement, du département indien, qui essaie de gérer ça, puis essaient de finalement, leur objectif, c'est qu'il y en ait le moins de possible pour couper, pour pas, ça, faut, faut que les dépenses de, de, de, de ces gouvernements se soient amoindrées. OK, on prend une petite pause, puis on en revient dans quelques minutes. Merci. OK. Ça fait que le recording...